On accueille euh, Hélène Mathieu et Marc-Olivier Ducharme, bonjour. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, on va commencer avec notre premier Fab Lab en sol canadien, Marc-Olivier Ducharme. Ça fait combien de temps euh, que, que le premier a euh, Ça fait a presque lieu. deux ans maintenant qu'EcoFab existe, euh, donc euh, vraiment un an et trois quarts environ. Euh, EcoFab, c'est un prototype de Fab Lab de quartier, donc l'idée à community c'était d'essayer pour voir qu'est-ce que ça donnerait d'implanter un Fab Lab dans un milieu et puis de pouvoir apprendre et partager de, de cette expérience-là avec, avec le public, avec les autres Fab Labs et avec les porteurs de projets pour les futurs laboratoires au Québec. Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé Marc-Olivier Duchamp? Euh, donc moi, je faisais de la veille beaucoup euh, au niveau technologique et puis euh, j'ai toujours été un patenteux euh, en tout genre, euh, meubles, lampes, euh, tout ce qui peut se faire un petit peu. j'avais des besoins personnels en termes d'espace et d'outils. Je voyais l'évolution des imprimantes 3D, euh, des fraiseuses numériques, tout plein de machins qui permettaient euh, finalement d'avoir une interaction avec euh, le monde physique. Puis euh, sortir un petit peu de, de l'univers euh, numérique auquel on est habitué, mais toujours en gardant un lien. Puis euh, je suis tombé euh, finalement sur les Fab Labs, puis je me suis intéressé à, à ce phénomène-là qui était en train de naître euh, partout finalement, aux États-Unis, en Europe, en Asie, euh, donc c'était vraiment bouillonnant. Et euh, Communautique euh, offrait un stage euh, dans un Fab Lab, donc je me suis jeté là-dessus et euh, depuis ce temps-là, bon, euh, finalement, j'invite les gens à venir chez EcoFab pour pouvoir expérimenter et puis euh, s'amuser avec nous finalement. Et pour terminer, quelles ont été ou euh, la réalisation principale, on va dire ah ben, Chez UCOFAB, je pense que la réalisation principale, c'est de faire prendre conscience que ces lieux-là existent, ces tiers-lieux-là existent, et que la créativité populaire, donc que les gens ont ce on bagage de créativité-là, qu'ils peuvent mettre à disposition des autres pour faire ensemble. Ça, c'est vraiment la plus grande réalisation. Euh, Au-delà de l'objet physique qu'on peut créer, c'est de pouvoir le, le faire ensemble, d'avoir un esprit de communauté puis de partage. C'est notre plus grande réalisation, je dirais. On a une excellente communauté, des gens qui participent, qui donnent des heures, qui travaillent ensemble, qui partagent. Puis on rassemble autant des artistes que des artisans, que des bidouilleurs, que des patenteux, que des ingénieurs, euh, que euh, des enseignants, des gens de, vraiment de tous les milieux qui viennent partager. Très bien. Merci beaucoup, Marc-Olivier Duchat. Et on accueille donc notre dernière invitée et non la moindre, Hélène Mathieu. Bonjour. Bonjour, Louis. Euh, donc, Hélène, euh, vous travaillez depuis plus de 20 ans dans le domaine de la vulgarisation scientifique. Quel est votre rôle? Qu'est ce que vous avez joué comme rôle ici euh, aux résidences des Fab Labs? Euh, ben, en fait, plusieurs rôles. <rire> euh, J'étais euh, quand même peut-être celle qui connaissait le moins euh, les femmes-là, donc euh, j'ai euh, appris euh, beaucoup de choses et euh, bon, peut-être j'ai apporté un peu un rôle, euh, j'ai fait longtemps de l'animation, euh, de la vulgarisation, euh, je travaille aussi beaucoup dans l'organisation d'événements, donc euh, je pense que j'ai pu apporter euh, ce côté-là. Euh, aussi tout le côté avec euh, la consultation des citoyens, euh, c'est quelque chose que euh, ben, que je fais, mais que là, on a fait encore plus que j'ai beaucoup apprécié pendant cette résidence. Très bien. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette aventure? Oui, oui, je suis très contente. Je dirais qu'au départ, c'était un peu un choc pour moi, une autre façon de, de travailler. C'est la première fois que je faisais un processus comme ça. Puis, euh, au fil des semaines, euh, je me suis vraiment, euh, je pense, bien intégrée euh, au processus. Puis, j'ai beaucoup apprécié euh, tout le contact euh, avec les gens, en fait. C'est ça que je retiens de, de cette aventure. C'est euh, tous les gens qu'on a rencontrés, autant à Laval, à Longueuil, à Montréal… Euh, je pense que l'ambiance euh, des Fab Labs, c'est vraiment ça, c'est le contact humain. Et euh, ça, on l'a beaucoup retrouvé, puis particulièrement cette semaine euh, où on était dans un lieu toute la semaine. Euh, on a fait des super rencontres, autant euh, ici euh, qu'à l'étranger, parce qu'on était en Skype avec euh, d'autres Fab Labs dans le monde. Donc, euh, ça a été euh, très riche. Même, euh, il y a un endroit où j'avais envie d'aller travailler, aux États-Unis. Et euh, il y a aussi des gens qui sont venus euh, toute la semaine. Il y en a qui sont venus même tous les jours euh, faire des ateliers. Ça m'a beaucoup touché euh, de voir ça, puis de voir qu'en fait, c'est ce qu'on recherche euh, au-delà de fabriquer des choses ensemble. C'est le contact humain euh, avec les gens. Exactement, tout, ouais. tout à fait. Alors, Hélène, Mathieu, pour terminer, où vous voyez les Fab Labs dans l'année ou les années à venir? Ben, je pense que je... je J'en vois un peu partout. Euh, ça peut aller d'un garage euh, à une bibliothèque, euh, à un local, euh, justement sur la rue Saint-Hubert, où les gens passent. Euh, je pense euh, vraiment à un endroit où, où les gens, euh, qu'il y a une porte ouverte sur la rue, puis que les gens regardent par la fenêtre et, euh, et viennent faire des, euh, fabriquer des choses. Très ouais. bien. Donc, on souhaite une longue vie au Fab Lab. Merci beaucoup pour vos contributions et très bonne continuation. Ben, merci à toi. Au revoir.